Salut à tous, bienvenue sur TV Debout, nous sommes en direct de Nice, c'est-à-dire je suis seule avec mon iPhone et ma mère cadre, pour vous dire à quel point c'est laborieux en ce moment TV Debout. Euh, on est à la bourre parce qu'il y a un match ici et que du coup il y avait une circulation impossible à Nice. Je suis arrivée hier et donc voilà Mehdi m'a demandé de faire le JT ici en direct de Nice donc euh, on est arrivé un peu tard c'est dommage il y avait une super belle opération casserole devant la mairie de Nice puisque aujourd'hui c'était la journée casserole dans toutes les villes de France mais on vous en parlera plus tard alors donc les titres du JT aujourd'hui on a euh, donc je vais faire moi toute seule les, les chiffres euh, au hasard bah non tiens donne moi un numéro s'il te plaît entre 1 et 19 1 et 19 hein. allez. allez 17, 17. hop les grèves en France. Donc, en fait, on a cherché un peu à savoir où on en était, parce que du coup, après les manifestations de la loi travail, plus personne parle des grèves. Donc, euh, sachez que euh, les, les blocages sont encore présents, qu'il y a des appels à manifester. On a cherché quelques articles, dont un, je crois, sur Europe 1 de mémoire, qui faisait un peu une, un récapitulatif de, de ce qui se passait. Donc, il y a des, des contrats de branche qui sont passés, par exemple, par les cheminots, qui réussissent à obtenir des accords qui vont dans leur. Euh, Donc, les, les, la mobilisation contre la loi travail ne provoque plus de perturbations majeures, mais les oppos n'ont pas pour autant déposé les armes. Donc on rappelle que la CGT, la FSU et Solidaire prévoient toujours de nouvelles journées d'action euh, pour maintenir la pression sur le gouvernement. Euh, donc euh, vendredi matin, ça s'est très très mal passé Donc ce matin entre Martinez et Myriam El Khomri puisqu'apparemment ils sont tombés d'accord sur euh, le fait qu'ils ne sont toujours pas d'accord et qu'ils ne le seront sans doute pas. Donc euh, sachez qu'il y a toujours un appel à des manifestations et des rassemblements euh, le 23 juin et ensuite le 28 juin. Et le 28 juin c'est très important puisque c'est le jour de la, du vote du projet au Sénat donc voilà on, on ne flanchit pas devant les menaces de bloquer les manifestations et d'interdire les manifestations en France je vous parlerai d'ailleurs tout à l'heure d'une jolie pétition qui tourne depuis 48 heures et qui recueille beaucoup de signatures ensuite un autre numéro un autre numéro 12 Donc, Le préavis de grève qui a été déposé par la CFDT pour la période du 17 au 27 juin dans les transports en commun du Havre a été jugé non conforme par le tribunal de grande instance du Havre et annulé. Donc c'est une décision qui a été rendue apparemment à cause des modalités d'organisation du mouvement de grève qui sont non conformes à la bonne réalisation du service public. Ça veut dire qu'on a le droit de faire la grève mais sans gêner le service public. Donc en gros on n'a pas le droit de faire la grève puisque le principe de faire la grève c'est de créer des blocages dans les fonctionnements des institutions, des organisations et des entreprises pour pouvoir manifester son mécontentement. Donc c'est la deuxième fois apparemment que euh, le tribunal intervient et donc casse euh, le préavis de grève et l'interdit euh, dans cette région du Havre. Donc euh, suivons ça de près et vérifions si on a encore la possibilité de manifester en France. Un autre numéro. 8 un juge d'instruction se saisit de l'enquête sur les blessures de Romain. Donc euh, Romain, euh, normalement vous le connaissez toujours, Romain qui a été blessé près de la porte de Vincennes et qui est malheureusement dans un état grave depuis longtemps. Donc euh, un juge d'instruction se saisit de l'affaire alors qu'auparavant l'enquête était suivie par l'IGPN, donc la police des polices. Le parquet de Paris ouvre ce vendredi une enquête contre X pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique avec usage ou menace d'une arme. Donc C'est une nouvelle affaire et une autosaisie donc d'un procureur de la République. Et on en saura plus bientôt, on suivra ça dans les jours qui viennent. Un autre chiffre 15, 15, 15. Donc le rendez-vous le Camry martinez Donc voilà, comme on le disait, euh, la rencontre délicate après trois mois de conflit social autour de, du projet de loi travail. Donc euh, elle recevait ce matin Philippe Martinez. Et donc les deux protagonistes, protagonistes sont tombés d'accord, ils ne sont pas d'accord. Martinez, je cite, peut-être que dans la journée après consultation de nos propositions, débat avec des représentants ou le Premier ministre, les choses peuvent évoluer. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune raison que ni la votation citoyenne, ni les journées de mobilisation qui sont prévues soient retirées. Donc, aucun accord euh, obtenu par Miriam El-Khomri avec la CGT aujourd'hui. Un autre numéro. À Lyon, une bibliothèque debout interdite par la police. Alors, ça a un jour ou deux, mais j'ai trouvé ça tellement scandaleux. Donc pour la première fois, la police a interdit le montage d'une biblio debout, donc on parle d'une bibliothèque debout, au prétexte qu'il s'agissait d'une occupation du domaine public sans autorisation. Donc un simple partage de livres installés sur quelques tréteaux puisse être interdit, en disant sur la dégradation de la situation et sur le rétrécissement de l'exercice des libertés publiques les plus élémentaires. C'est donc la première fois que ce type d'intervention arrive à Lyon. Ils sont très, très surpris apparemment. Et qu'ils nous répondent qu'ils vont équiper leur table de roulettes pour être totalement mobiles. Cependant, je crains que la prochaine fois on nous indique que les roulettes ne soient pas assez mobiles. Donc voilà, quand des citoyens essaient d'échanger des livres et du savoir, ils se font interdire par la police. Affaire à suivre également. C'est toujours bloqué ton image D'accord. Un autre numéro Alors, le Sénat durcit l'article 2 et supprime les 35 heures donc l'article 2 qui instaure la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche, donc c'est l'inversion de la hiérarchie des normes euh, donc qui a provoqué la colère de l'intersyndicale, a été voté contre l'avis du gouvernement par 186 sénateurs contre 153. Donc on sait que le Sénat est extrêmement à droite. Mais donc là on parle d'un durcissement du texte initial. Donc il sera réécrit lors de la prochaine lecture du texte à l'Assemblée nationale qui a le dernier mot dans l'élaboration de la loi sauf 49.3, parce qu'on sait bien que le 49.3 n'est pas applicable au Sénat mais qu'il est applicable à l'Assemblée Nationale. Du coup, euh, il sera réécrit ou pas. Le projet de loi forêt l'objet d'une commission mixte paritaire Sénat-Assemblée chargée de trouver un accord. En cas d'échec attendu, c'est l'Assemblée Nationale qui aura le dernier mot. Ou pas. Le record à l'article 49.3 qui permet d'adopter la loi sans débat sauf si une motion de censure contre le gouvernement est adoptée. C'est une possibilité comme en première lecture. Donc on vous rappelle que si le 49.3, comme on s'y attend clairement et comme... Manuel Valls semble le prédire et brandit une nouvelle fois à l'Assemblée. La seule solution sera une motion de censure contre le gouvernement. Et on espère que cette fois-ci, ce sera une motion de censure de gauche qui ne tombera pas à deux voix près, comme c'est arrivé en première lecture. Un autre chiffre 19. Connaître ses droits est une infraction. Un écrit d'avocat à lire à vos risques et périls. Donc. Devant donner sa position sur la demande de mise en liberté d'un individu soupçonné d'avoir participé à des violences lors d'une manifestation, le procureur général de Paris choisit de s'y opposer. Parmi les raisons invoquées, un tract trouvé en perquisition, donc il s'agit d'un document d'un syndicat d'avocats, donnant des conseils en cas d'interpellation. Pour info, il y a DEFCOL, qui est la défense collective, et Avocat Debout, qui. Euh les jours de manifestation, sachant qu'il y a des interpellations violentes, donnent des instructions euh, à savoir comment se comporter quand on est en, en garde à vue, donnent des coordonnées d'avocats qui sont aussi volontaires pour pouvoir aider les manifestants qui peuvent être arrêtés de façon euh, souvent qui n'ont rien à voir avec des cassages et qui peuvent être interpellés également. Donc aujourd'hui, c'est un délit, c'est-à-dire euh, qu'avoir en sa possession, dans son téléphone, dans sa poche ou à son domicile, des informations fournies par des syndicats d'avocats est un délit et peut permettre que quelqu'un ne soit pas remis en liberté. Euh, nous, on est un peu choqués. Donc sur ce tract sont énoncés les droits des personnes placées en garde à vue, donc le droit au silence, le droit de se faire assister d'un avocat, de prévenir sa famille, de bénéficier d'un examen médical. Donc il y est aussi prescrit de ne pas insulter les forces de l'ordre ni d'avoir un comportement violent avec eux. Bon ça je pense qu'on arrive à s'en sortir jusque là. Pour le procureur général, détenir un tel document prouve la volonté de participer à une action violente et justifie ainsi à la répression la plus ferme. Il semble donc que connaître ses droits en cas de placement garde à vue caractériserait une intention de nuire. Ce qui est quand même extrêmement paradoxal puisqu'on nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc ça veut dire que... Si on connaît les lois qui sont, ser... qui sont censées nous... nous défendre, on est accusé. Et si on ne les connaît pas, on est forcément lésé lors des interrogatoires. Donc, au pays de Charlie, lire est un danger. Suspecter un citoyen qui s'informe, cela en dit long, sur la politique pénale de notre gouvernement. Si la liberté d'écrire est sauve, lire est un danger. On recommanderait trop de ne pas s'intéresser sa... aux droits des prisonniers, la sanction semblant dictée par l'intitulé de papier. Donc, Dans un tel positionnement, le procureur général entend ni plus ni moins que sanctionner l'accès aux droits par les citoyens. Et puisque nul n'est censé ignorer la loi, impossible d'échapper à la répression. Donc c'est une infraction de la méconnaître et c'est une infraction de la prendre. Dans les tribunaux, la suspicion pèse depuis longtemps sur celui qui se défend, suspect de trop connaître son dossier, suspect de ne pas plier devant le système, de ne pas se confondre en excuses bien formatées. Donc voilà, on suivra cette affaire de près. Un autre numéro Un... Un calendrier pour retrouver le décompte du mois de mars. Alors ça c'est pour les gens qui galèrent un peu pour nous suivre sur les vidéos YouTube et pour suivre toutes les activités de Nuit Debout. Donc il y a un petit site, euh, Donc c'est http2.jcfrog.com J-C-F-R-O-G.com Slash Nuit Debout Et là vous avez un petit calendrier. Donc aujourd'hui nous sommes le 109 mars, vendredi 17 juin. Donc en gros vous rajoutez euh, 82 jours euh, au jour en cours pour l'instant. Un autre chiffre 14. Rendez-vous samedi matin à Ivry. Ouais, euh, La déchetterie, euh, l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, qui est un des principaux bloqués et qui a créé justement les, comment dire, les points de pression par rapport à l'euro et à la propreté des villes de Paris, parce qu'on entachait un peu à notre réputation internationale, euh, apparemment risque d'être débloqué demain. Donc on vous appelle tous nombreux, euh, samedi matin, je pense à partir de, de 7h-7h30, à aller soutenir euh, les, les, les, les, les gens qui sont là et qui tentent de, de garder bloqué cet incinérateur à Evry-sur-Seine. Vous trouverez les coordonnées facilement sur Internet. Demain matin, merci pour eux. à autre chiffre Air France, les pilotes de nouveau appelés à la grève du 23 au 27 mars. Un nouvel arrêt de travail à quelques jours des grandes vacances. Les pilotes d'Air France sont de nouveau appelés à faire grève du 24 au 27 juin inclus pour défendre l'emploi et leur rémunération. Ont annoncé ce vendredi 17 juin les syndicats SNPL, SPAF et alterne dans un communiqué. Les trois organisations estiment que la direction d'Air France n'a formulé que de très vagues promesses pendant les négociations menées à l'occasion de la précédente grève, donc c'était du 11 au 14, qui avait conduit à l'annulation de 20% des vols en moyenne. Donc du 24 au 27 juin, nouveau blocage et nouvelle manifestation chez Air France. Nouveau numéro. 11. Je suis perdue puisque j'ai du recto verso, c'est l'enfer. 11. 11. Coup dur pour Sarkozy, l'Europe valide les écoutes entre avocats et clients. Vous savez, c'est les fameuses écoutes de Paul Bismuth. Donc mis en examen pour trafic d'influence et corruption active depuis juillet 2014 dans l'affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy a usé de tous les artifices procéduraux pour repousser l'hypothèse d'un éventuel procès. Avec un seul et unique argument, les écoutes téléphoniques entre lui et son avocat, Thierry Herzog, sur lesquelles repose l'ensemble du dossier, étaient illégales. Donc, après avoir saisi en vain la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, puis la chambre criminelle de la Cour de cassation, pour vous dire qu'il y en a des chambres, l'ancien président et ses conseils se sont tournés vers la Cour européenne des droits de l'homme, persuadés que les juges de Strasbourg finiront par corriger l'affront infligé par des juges français. Et donc, en fait, euh, malheureusement, euh, c'est bien confirmé. On valide les écoutes, donc les écoutes de Sarkozy seront utilisables. Nouveau numéro 10, tu pas fait, non. 10, l'homme de nationalité suisse touché mardi au dos lors des manifestations pourrait avoir été victime d'un engin tiré depuis les rangs des manifestants. Donc on essaie d'être honnête, euh, on n'en sait pas beaucoup pour l'instant, c'est des sources policières ou des sources euh, juridiques. Donc c'est plutôt du côté de l'État que ces choses-là sont faites, mais effectivement il se pourrait qu'un euh, engin explosif qui soit en fait une, par, un tir de. Vous savez, les fumées de détresse, choses comme ça, que ce soit donc une, un tir de fumée de détresse qui ait blessé ce manifestant au dos. Et donc ça aurait pu être un tir qui vient des manifestants et non pas de la police. L'enquête est en cours et on vous tiendra au courant dès qu'on en saura plus. Un autre numéro Récupération de la mairie de Paris, Annie Hidalgo l'a annoncé dans le JDD ce matin, Paris va se doter d'un Civic Hall. Alors c'est très très marrant parce que tout le monde crache sur Nuit Debout et tout le monde récupère les idées, c'est-à-dire que Stéphane Le Foll est en train de créer une nuit de l'écologie. Donc une nuit, euh, comment il appelle ça Une nuit de l'agro-agriculture, de, de... enfin je ne sais plus ce qu'il veut faire, mais il veut, il veut créer des, des débats la nuit avec les citoyens autour de thèmes de société. Et donc aujourd'hui c'est Anne Hidalgo qui a décidé que donc euh, il va y avoir un Civic Hall qui sera un lieu libre, pas sous contrôle de la mairie, une maison commune pour les innovateurs et les citoyens qui réfléchissent à des façons de mieux gérer notre communauté de destin. Ouais, super euh, prévu fin l'année 2016. On aimerait bien qu'il nous aide à nous développer et à ne pas nous enterrer plutôt que de récupérer nos idées dans des manœuvres politiciennes. Un autre numéro. Euh, Alors, le programme de samedi. Donc on a des actions un peu partout contre la répression, il euh, y a pas mal de choses. Donc à République, dès 11h, on a un rassemblement pour la libération des manifestants incarcérés. Donc on est quand même un mois pile après la manifestation d'alliance sur la place de la République. Donc il y aura un grand rassemblement avec sans doute des marches pour demander la libération des manifestants qui ont parfois pris des prisons fermes, sans dossier très solide en comparution immédiate. Paris 20e aux Amandiers, quartier Père Lachaise, de 14h à 18h, il y aura une marche vers les quartiers populaires. À République à 15h30, un débat et un atelier sur le harcèlement au travail par Avocat Debout, ça c'est vachement bien. C'est-à-dire qu'en gros, Avocat Debout va faire venir des inspecteurs du travail spécialisés pour pouvoir vous expliquer en gros qu'est-ce que le harcèlement, à quel moment c'est du harcèlement. Parce que le harcèlement, c'est pas juste du harcèlement sexuel, le harcèlement moral, ça peut prendre plein de formes, ça peut être des horaires imposés, ça peut être une façon de vous rabaisser, ça peut être des contraintes horaires, ça peut être le placard peut être une forme de harcèlement. Donc c'est savoir qu'est-ce que de harcèlement, comment s'en défaire et comment essayer de Faire valoir ses droits sur ses conditions de travail. Donc, demain 15h30, place de la République. À 19h, la commission Europe Debout organise un débat avec Daniel Munevar. Daniel Munevar est un jeune économiste colombien qui fut assistant de Varoufakis. Donc, à 19h, vous aurez un débat sur pourquoi sortir de l'Europe, pourquoi j'ai changé d'avis sur le Grexit, etc., etc. Demain à 19h. Hop, ensuite, ça c'était ça. Et il y a un dernier truc qu'on m'a rajouté tout à l'heure. Euh, l'atelier constituant samedi 18 juin de 13h à 18h30 donc c'est Ivry sur Seine Porte d'Ivry vous avez un atelier constituant auquel vous pouvez participer plus d'infos sur atelier constituant au pluriel a-t-e-l-i-e-r-s constituant au pluriel point .org et vous aurez un espèce de petit formulaire à remplir on vous enverra l'adresse, le lieu de rendez-vous ensuite je ne sais plus ce qui reste je vais voir ce qui reste. Alors ça c'est génial. 5. Médecins sans frontières ne veut plus recevoir d'argent européen. Donc euh, l'ONG marque son opposition à la politique de dissuasion menée par l'Europe. Donc une politique qui consiste à repousser les gens avec leurs souffrances loin des côtes européennes. Donc MSF refuse, je crois que c'est euh, 65 millions d'euros qui sera refusé par MSF désormais, qui considère qu'accepter l'argent de gens qui ont une politique telle que celle-ci. Euh, n'est pas une euh, preuve d'intégrité. Effectivement, il nous rappelle que l'intégrité, c'est euh, pas forcément récupérer des miettes, mais essayer d'avoir un message clair et peut-être d'être un tout petit peu moins efficace pour aller dans une direction qui est moins manipulée par des organismes politiques, comme l'est souvent, malheureusement, euh, l'Union européenne. Nouveaux chiffres Alors, on va faire le 7. 10 personnes condamnées de 6 mois avec sursis à 4 mois de prison ferme. Donc on parle des gens arrêtés lors des manifestations de Paris avant-hier, 14 juin. Donc des personnes sont passées en compuration immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris. Donc les violences qui ont opposé les manifestants et les forces de l'ordre dans le cortège parisien du 14 mai. Donc on parle de prison ferme pour certains des manifestants. Ensuite, ça c'est vraiment une grosse info et très importante à décrypter qui va bien vous expliquer ce qu'est la loi travail en France et qu'elle n'est pas qu'en France, qu'elle est surtout en Europe. La BCE s'est manifestée aujourd'hui en disant que la loi travail n'était pas assez ambitieuse en France. Donc la menace est brandie par la Banque Centrale Européenne si les gouvernements de la région n'accélèrent pas le rythme des réformes structurelles. Elle met notamment en doute le caractère suffisamment ambitieux de la loi travail en France. « Le chômage des jeunes dépasse le chômage global dans tous les pays. Cela pénalise déjà l'économie car les jeunes qui veulent travailler mais ne trouvent pas d'emploi sont empêchés de développer leurs compétences. Euh, » C'est scandaleux. Ça veut dire qu'en gros, ça confirme ce qui est dit d'ailleurs par les Belges, les Espagnols, les Italiens. C'est que c'est euh, une directive européenne. La loi travail est une directive européenne. C'est une demande de Juncker entre autres et des de, de, de conseils européens. Et c'est pour ça que les mêmes problèmes se posent en Espagne, en Italie, et en Belgique, où il y a exactement euh, enfin, énormément de manifestations contre la loi travail également. Donc euh, la menace financière et la menace euh, du coup euh, oligarchique également par rapport à la loi travail. Donc on va nous dire qu'on n'a pas le choix parce que sinon la croissance ne reviendra pas. Si la croissance existe encore. Nouveau numéro. Hop, ça on a fait le tour. Le bilan des streets medics. Alors les street medics, c'est les citoyens qui euh, sont des infirmiers volontaires dans les manifestations à Paris. qui sont devenus extrêmement nécessaires parce que personne ne peut intervenir. Les pompiers sont parfois euh, empêchés d'accéder aussi parce que les accès sont compliqués, vu que tout est bloqué. Euh, ils ont fait un bilan, ils ont fait une conférence de presse ce soir à 21h devant la Bourse du Travail à Paris. J'espère qu'on aura des images, vous pourrez voir ça en ligne. Les périscopeurs ont dû suivre ça. Donc euh, leur bilan, Donc on annonçait 17 manifestants blessés, euh, la préfecture a annoncé 17 manifestants blessés. Donc eux euh, ont recensé, ont fait un point à l'issue de la manifestation hier pour essayer de faire une liste non exhaustive parce que tout le monde n'était pas présent à cette réunion. Ils ont listé une cinquantaine de personnes brûlées au visage par le gaz, parfois à bout portant, des vomissements, des troubles de la conscience, plus d'une centaine de crises de panique accompagnées de nombreuses détresses respiratoires réelles, des manaises dont certains avec perte de connaissance. Les effets à moyen terme observés sont des nausées, des difficultés respiratoires, des inflammations des voies respiratoires, des maux de tête, des inflammations du larynx, des cordes vocales, des bronchites, de l'asthme, des troubles digestifs, etc. On rappelle que le gaz lacrymogène est interdit en temps de guerre avec des pays ennemis qu'il est autorisé dans les manifestations à utiliser sur sa population et que la France en est le premier fabricant et exportateur donc il utilise ses propres munitions les palais lacrymaux, multiples blessures notamment au niveau des mains de la tête et du visage, les grenades désencerclantes qui sont les plus dangereuses hématomes, plaies, brûlures, pieds, mollets, tibia, cuisses, fesses, parties génitales abdomen, bras, mains, visage et tête en tout nous avons eu à soigner entre 90 et 100 blessures dû aux grenades désencerclantes et au matraquage dont une vingtaine a dû être évacuée. Les charges et les matraquages, surtout au niveau de la tête et du visage, arcades ouvertes, plaies, hématome du cuir chevelu, pommettes, mâchoires, lèvres, Suspicion de fracture du nez, plaie ouverte à l'œil, plaie au niveau du crâne avec arrachement au niveau du cœur chevelu. Des victimes de chutes, des piétinés par les forces de l'ordre, des côtes fêlées, des acouphènes, des droits luxés. Trois personnes avec éclats enfoncés dans le thorax. Une personne a perdu connaissance suite à un tir tendu avec une plaie au front et a été évacuée. Tir tendu de grenades lacrymogènes au niveau des cervicales avec une plaie importante. Le lacrymogène s'étant activé, une brûlure sur l'ensemble de la plaie et le haut du corps, la personne a été évacuée d'urgence à l'hôpital. Si vous avez été vous-même victime, le 14 à Paris, d'une blessure suite à des violences policières, vous pouvez envoyer vos témoignages à streetmedic, street, s-t-r-e-e-t, le tiret du milieu, Medic m-e-d-i-c, at riseup, r i s e u donc il y avait la conférence de presse à 21h à la Bourse du Travail et un autre communiqué que je vous invite à lire qui est sur Gazette Debout qui explique pourquoi nous ignorons les médias, pourquoi ils refusent les médias, pourquoi ils refusent les interviews aussi. Ils nous communiquent des informations mais ils refusent d'être filmés et ils expliquent les récupérations de certains médias pas très bien intentionnés, de certaines rédactions également et du gouvernement dans ce communiqué que je vous invite à lire. Ensuite, dernier point, est-ce qu'il en reste un le Congo, première nuit debout à Kinshasa et Courté. Donc vous savez, nuit debout, ce n'est pas du tout que Paris. C'est plein de villages, plein de villes en France. Là, je suis à Nice. Euh, mais c'est un soir de match, alors évidemment, il y a un peu moins de monde. Euh, mais il y en a partout en Europe. Il y en a énormément en Grèce, en Belgique, en Angleterre, en Espagne, au Portugal. Et au-delà de l'Atlantique, on a vu des nuits debout au Chili, notre chaîne pied, etc. etc. Donc au Congo, en République démocratique du Congo, ils ont tenté une première nuit debout à Kinshasa. Et les forces de l'ordre ont interpellé samedi dans la soirée des gens qui participaient à ce sit-in. Donc eux s'étaient rassemblés, non pas contre la loi de travail, mais contre des problèmes locaux, qui sont par exemple la, la, la hausse des prix de l'Internet, etc. Donc parmi ces manifestants, c'est quatre journalistes qui sont des journalistes un peu activistes locaux qui ont été arrêtés et puis euh, des manifestants classiques qui ont été donc euh, brutalisés, emmenés, interpellés, interrogés puis relâchés plus tard dans la nuit. Ensuite, le point de change.org. Alors ça, je trouve ça très bien. Il y a une pétition qui a été lancée par euh, Jean-François, qui est un mec d'ici d'ailleurs, qui est quelqu'un de quelle sur mer qui a lancé une pétition en ligne il y a 48 heures qui s'appelle « Je ne respecterai pas l'interdiction de manifester » puisque le gouvernement euh, tente de faire passer dans l'inconscient collectif qu'il serait dans l'intérêt de tous d'interdire les manifestations, alors que c'est un droit euh, constitutionnel. Et donc on, il a reçu 74 000 signatures pour l'instant en 48 heures. Je vous invite à aller sur change.org, c-h-a-n-g-e.org, et à lire cette pétition et à la signer si elle vous paraît pertinente et à la partager. Hop, et le bilan des streets médics, on l'a fait, et je crois qu'on a fait le tour de se C'est fini, on a fait le tour. Alors voilà, et il y avait les casseroles aussi dont j'ai oublié de vous parler. En fait aujourd'hui, il y avait donc des, des actions de casseroles synchronisées un peu partout en France, donc à 21h devant toutes les mairies de faire du bruit pour la loi travail, je pense qu'il y aura plein d'images à regarder demain. Donc euh, voilà, suivons cette action et les rendez-vous sont pris en tout cas pour les prochaines journées de manifestation. La prochaine sera le 23 juin. Donc euh, restez mobilisés, informez-vous s'il vous plaît, sortez des JT classiques, même si ce qu'on fait de nous n'est pas toujours parfait. Il y a des tas de gens qui font des JT, qui donnent des informations. Informez-vous sur les réseaux et essayez de vous déplacer dans les nuits debout autour de chez vous, ne serait-ce que pour vous faire une opinion et pour pouvoir en parler ensuite. Nous on va essayer de faire un petit truc pour voir ce qui se passe et puis on revient vers vous tout à l'heure. A plus tard. <rires>